Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons aborder les contraintes dans le Storyboard pour définir des interfaces utilisateurs au moyen de petites démonstrations. Vous vous souvenez qu'on en était resté dans une précédente séquence à la construction d'une petite interface sous Storyboard avec un label et un bouton. Et cette interface, cela donnait ceci. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de changer la disposition en fonction de l'orientation. Pour cela, je vais sélectionner ici l'orientation que je veux changer. Je vais ici dire que je veux euh, des traits euh, différents et je vais en fait défaire la contrainte, mais ça ne concerne que cette orientation et je vais placer mon label à côté de mon bouton et je vais demander de rajouter les nouvelles contraintes. Donc là je termine et vous voyez bien que si je regarde et eh bien à la verticale c'est bien l'un au dessus de l'autre et à l'horizontale c'est l'un à côté de l'autre. Je réexécute. Et vous voyez bien que ça se passe correctement. Pour faire les choses différenciées en fonction du type de terminal c'est exactement le même principe. Là je vais prendre mon interface on va la réduire parce que sinon c'est compliqué. Je vais prendre mon interface sur un iPad. Et je vais faire la même chose. Je vais dire que je veux ici que sur un iPad et eh bien euh, la disposition soit différente. Donc je vais choisir par exemple euh, l'iPad euh, debout. Je vais par exemple ici prendre le bouton. Il est plus difficile à sélectionner bien évidemment. Je vais effacer la contrainte. Je vais mettre par exemple le bouton à côté du label juste au dessus je vais reconstruire les contraintes et ici donc si je le compile sur un iPhone et eh bien rien n'est censé changer. On va voir ça lorsque ça va s'exécuter et c'est bien évidemment ce que je constate. Par contre, si je compile sur un iPad eh bien, les choses vont être un petit peu différentes. vous voyez que là eh bien j'ai bien mon bouton qui est juste en dessous de mon label comme je n'ai pas différencié la position horizontale de la position verticale et eh bien c'est toujours le cas dans les deux orientations mais j'ai vraiment ce mécanisme qui me permet du coup de différencier le fonctionnement catégorie de terminal par catégorie de terminal et vous allez voir mais pour l'instant euh, on abordera les choses plus tard et lorsque j'appuie ici vous avez la même la possibilité de choisir et eh bien en fait beaucoup plus de modes et en particulier les modes liés aux vues qui sont splittés. En guise de conclusion on a bien évidemment vu que les bases et il faut dire que mon niveau en storyboard il s'apparente plutôt à, aux plaques que vous voyez ici euh, plutôt que être un grand spécialiste. Donc pour cela, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller récupérer un certain nombre de ressources et de lire le fantastique manuel. Alors avec quand même un petit bémol, c'est qu'un certain nombre de choses ont changé récemment dans Storyboard et vous trouverez beaucoup de ressources, y compris des ressources vidéo qui sont parfois extrêmement pertinentes. Mais malgré tout, il y a pas mal d'évolutions et par conséquent, il faut que vous soyez capable de différencier ce qui est juste, enfin ce qui est toujours juste, de ce qui est devenu faux. Voilà, c'est tout. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.